Salut à toi, nouvelle vidéo, toujours à... On est où Cayo Blanco C'est ça Toujours à Cayo Blanco à Cuba. Donc là, petite, petite excursion. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Internet, c'est euh, comment, euh, comment créer sa société au Québec Comment créer sa société au Québec Et euh, vu que moi j'ai créé ma société récemment, je vais t'expliquer un peu le type de société que j'ai et vraiment les avantages que tu peux en tirer si tu souhaites euh, tout simplement créer ton entreprise ou même devenir entrepreneur. Donc avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs ou investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu. Car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Comment créer euh, sa société au Québec Et quels sont les principaux avantages que tu peux en tirer Alors, moi, euh, au niveau de la société, comment j'ai créé J'ai tout simplement fait appel à mon comptable et à mon fiscaliste et c'est eux qui ont géré ça donc moi j'ai pas de profession où j'ai pas de connaissances dans ce domaine là donc ce que j'ai fait c'est quoi c'est que j'ai tout simplement délégué ça à des experts après sur le type de société euh, je sais que j'ai une spcc donc je sais pas ce que ça veut dire honnêtement donc je t'invite à aller sur google et tu auras la réponse et c'est également une société sous forme d'incorporation, donc c'est une INC. Donc tu peux aller regarder sur internet, tu tapes Global Invest Inc ou Global Investisseur Inc. Et tu mets à côté « Registre des entreprises du Québec » et tu vas pouvoir voir ça. Pourquoi je fais cette précision Parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé « Ouais, mais ta société, est-ce qu'elle existe vraiment ?» et tout. Donc, euh, si tu vas regarder sur Internet, tu verras que la société existe. Maintenant, elle existe depuis quelques mois avant ça, chez travailleur autonome. Et euh, tu peux tout simple, tout peut très bien être travailleur autonome et ne pas avoir de société. Et euh, moi, c'est le statut que j'avais tout en étant salarié. J'avais ce statut-là à côté parce que ben, j'avais une activité sur Internet. Bon, maintenant que j'ai quitté mon emploi et que euh, je fais pleinement ça, j'ai créé une société, j'ai pris des bureaux et j'ai également des collaborateurs. Maintenant, euh, par rapport aux principaux avantages de la, de ta, enfin, que tu as lorsque tu as une société au Québec, les gens vont dire oui, au Québec, l'imposition euh, est élevée. Oui et non, ça dépend du type de société que tu as. Et notamment quand tu as une SPCC, je crois que le taux d'imposition est de 15%, un peu moins, entre 14 et 15% sur les bénéfices, donc on est loin des 30 voire 40% que tu as lorsque tu es salarié tu vois. et honnêtement c'est plus avantageux car finalement ce que tu as lorsque tu es salarié j'ai fait le calcul et même ça tu le retrouveras dans le livre Père Riche Père Pauvre de Robert Kiyosaki, lorsque tu es salarié tu travailles 4 à 5 mois je crois pour payer tes impôts, tu vois que en gros tu passes 4 à 5 mois de l'année, tout l'argent que tu touches ça part aux impôts. Tu vois, lorsque tu es salarié, tu travailles, tu paies des impôts, ensuite, l'argent que tu as, bah, c'est avec ça que tu viens. Là, regarde ça. Là, on est, je ne sais pas où là, mais c'est pas mal. Alors que quand tu es entrepreneur, enfin quand tu as ton entreprise, tu travailles, enfin, tu, tu, tu, tu travailles, tu touches des revenus, tu dépenses. Et après, tu perds de l'impôt sur ce qui reste. Donc, c'est totalement différent. Donc, ça fait que tu peux jouer, en fait, sur ça euh, et faire en sorte de payer euh, un peu moins d'impôts que ce que tu aurais payé normalement, même si le taux d'imposition est beaucoup moins élevé. Après, tu dois également, bien sûr, facturer la TPS TVQ. Euh, et pas seulement. Bon, une fois de plus, je t'invite à aller voir un comptable par rapport à ça. Mais ça, c'est quelque chose que tu es obligé de facturer. En plus, lorsque tu, euh, lorsque tu euh, as des clients ou lorsque tu... Euh, Vend des services des produits et services quels qu'ils soient que ce soit physique ou même virtuel donc voilà franchement l'un des avantages de ça c'est quoi c'est que ben lorsque tu es entrepreneur clairement en tout cas surtout quand lorsque tu es entrepreneur sur internet tu peux allier vacances et travail tu peux allier vacances et travail du coup du coup en fait là présentement tu vois je suis en voyage et bah ben, c'est tout simplement des frais que j'ai mis euh, au nom, de la, au nom de ma société ben, c'est des notes de frais en fait finalement car clairement ben, je voyage et je travaille en même temps donc tu peux vraiment allier vacances et travail lorsque tu travailles sur internet et c'est vraiment l'un des principaux avantages car euh, voilà au delà de ça tu peux déduire tout ce qui est euh, téléphone loyer, internet euh, déplacement si tu as une auto tu peux également la mettre euh, à la charge de ton entreprise les voyages d'avion, les spectacles, le sport, euh, le cinéma même. Bon bref, honnêtement, il moi je passe quasiment toutes mes dépenses sur ma compagnie, à part bien sûr, ben, tu vas pas aller euh, faire les courses euh, au supermarché et mettre ça en note de frais. Mais par contre, je peux aller au restaurant, ben, par exemple, tu peux aller au restaurant avec quelqu'un, ça peut être ta, ta conjointe, ta fiancée, ta femme, ton ami, et euh, enfin tu paies pour les deux et tu paies pour vous deux et euh, tu fais passer ça comme un repas d'affaires Bon, franchement tu as, de, tu as pas mal d'avantages à créer ta propre entreprise dans tous les cas moi ce que je ferai c'est que je te ferai une vidéo un peu plus détaillée à ce sujet là là je t'avoue que j'ai euh, un peu pris le sujet euh, de cours car c'est une question qui m'a été posée je me suis dit bon vu que là j'ai un peu de temps euh, entre deux excursions je vais pouvoir y répondre donc voilà, je te remercie beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent investir, entreprendre ou même voilà, créer leur entreprise, que ce soit euh, ici au Québec ou, enfin, pas ici au Québec, mais au Québec ou même en France ou, ou n'importe où dans le monde. Et euh, tu leur partages cette vidéo. N'oublie surtout pas de rejoindre la masterclass. Les Masterclass, c'est tous les jours à 20h30, quel que soit ton fusil horaire. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours ici, à Cuba. Et euh, je te souhaite que le meilleur pour ta réussite. Allez